Donc, oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 195 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à Street of Phrase, toujours sur Mega Drive pour continuer notre période Mega Drive. Et donc, vous voyez, on a vu l'introduction, je vous l'avais laissé dès le début. Et on part tout de suite dans le jeu Rune Start 1. On atterrit avec notre petit bonhomme que je viens de choisir entre les trois. Ils avaient différentes euh, caractéristiques chacun. Et donc, voilà, on va faire un petit jeu de. Euh de beat all, en fait tout simplement, c'est du beat en scrolling horizontal on va se promener donc dans la rue, on est un, un gentil on va dire et on va essayer de faire régner l'ordre dans les rues euh, de la ville euh, donc voilà, street of rage, euh, les, les, rues de, les rues de la rage euh, je sais pas, rage, je sais pas c'est la colère euh, la rue de la colère donc là alors j'utilise, je viens d'utiliser un, un petit bonus spécial, regardez quand je l'utilise hop ça fait euh, du mal à mes ennemis autour de moi euh, je peux l'utiliser qu'une seule fois par niveau. Alors, euh, très rapidement, on voit donc notre vie en haut à gauche. Euh, avec nos points aussi, évidemment. Parce qu'on gagne des points par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on qu va. Les ennemis qu'on démonte. Euh, et tout ça. Et aussi, euh, la vie qu'on a. Donc, juste en bas, en dessous, la barre rouge, c'est notre vie. On a aussi le nombre de vies qu'on a. En fait, on a une barre de vie. Et si on meurt, on a, on a le droit à des chances quand même, on va pas mourir directement, surtout que la vie ça se regagne pas super facilement euh, mis à part en mangeant des trucs que vous trouvez dans les cabines téléphoniques dans la rue euh, donc vous voyez comme ces cabines téléphoniques là, regardez on casse, on trouve une pomme, ça nous donne de la vie euh, bon ou des armes évidemment, ça peut nous donner des armes qui euh, font plus bobo aux euh, méchants donc comme je disais aussi, donc on a de la vie, donc si jamais je meurs j'ai quand même 3 coups d'avance il euh, y a du temps aussi euh, là, vous voyez le temps qui défile quand il y a des ennemis à l'écran. Voilà, 23. Il a l'air de défiler un peu comme il veut, le temps. Voilà, 40 secondes. Euh, ça veut dire que je peux pas passer non plus 3 ans sur, sur les ennemis. Hop là, je viens de récupérer une, une barre. Hop là, hop là. On peut être à deux joueurs. Euh, bon, enfin, parce que vous l'aviez vu en fait, Prest 2 two Upstart, two upstart en fait on peut être à deux sur le même euh, sur le même écran euh, donc déjà ça peut être bien mais bon comme je suis tout seul ben je joue tout seul <rire> donc là j'essaye de combiner un peu les, les, les touches qui s'offrent à moi pour, pour essayer de faire des petits combos euh, et des petites prises sympathiques donc là je viens de choper quand même euh, une meilleure arme donc là vous avez vu mon personnage il est mort et en gros euh, quand il meurt ma barre se recharge et je retombe du ciel et au moment où je retombe, tous mes ennemis sont éjectés au sol, c'est, je pense, pour éviter qu'on se fasse directement attaquer. Hop là, je récupère de la vie, mais ça sert à rien parce que je suis full. Allez, donc, oh ouais, ça, ils, ils aiment pas du tout mes ennemis, là. Oula, j'ai fait un triple un triple shot, là, c'était beau. Voilà, une minute, 30. euh, ouais, j'ai je, je n'importe quoi. trente euh, secondes, ouais, c'est bon, j'ai bien le temps c'est bizarre, le temps passe, passe vraiment bizarrement, euh... <rire> je remarque quand même, euh, bon, les secondes ne sont, euh, sont pas non plus énormes, allez, on avance, go, go, ce qu'on va faire, je vais vous laisser, euh, bah, tout de suite, on va vous laisser, je vais vous laisser 5 minutes de, de jeu, pour que vous vous imprégniez bien de l'ambiance et on revient dans 5 minutes. Okay. <laughs> Après avoir fini le, le premier niveau, on se retrouve dans ce deuxième niveau, dans une ruelle pas, euh, un peu moins sûre que la première on va dire euh, Alors hop, ah ouais, je viens de faire une prise assez, assez sympathique euh, Alors les coups de couteau, ils aiment pas du tout les ennemis En général ils aiment, ça leur met euh, direct euh, KO, alors là moi, je, vais, je vais retrouver un, un, un morceau de tuyau comme tout à l'heure Hop de la vie, je peux pas me tomber, de toute façon j'ai 4 vies pour l'instant Donc c'est bon pour le moment c'est souvent ces petites prises là là qui, hop, qui donnent vraiment euh, qui sont vraiment très utiles. Allez ah, ouais. Alors souvent souvent j'arrive pas à faire ma prise, c'est-à-dire je passe au-dessus de l'ennemi, je repasse de l'autre côté et je, ma prise ne s'effectue pas. Donc en fait ça lui fait rien du tout à l'ennemi. Euh, oh ça m'embête. Ah oh là j'ai fait un double. d'abord. Oh qu'est-ce que c'est que ça C'est un, un jeteur de feu. Hop. Hop là. Alors, est-ce que ça crève, ce machin Est-ce que, est que, est que ça peut crever Est-ce que tu sais comment on crève, toi Déjà, je lui ai mis deux coups dans la face, il a... Bon, il est encore là. Bon. là c'est pas très très bon signe. Trois coups dans la face, il est encore là. Allez. Par contre, je suis pas sûr qu'il a... qu sache comment faire pour m'attaquer. À part, euh, j'ongler avec des flammes, il fait pas grand-chose. Donc, il faut quatre coups. Ça, c'est dit. Allez. Allez Hop donc bon euh, c'est sûr que il euh, y a moyen de s'ennuyer ou non alors après c'est vrai que c'est très diversifié quant aux ennemis Les ennemis ils sont sont relativement différents du premier niveau comme on voit là joueur de flamme on n'avait pas au premier niveau donc on se dit bon ça peut ça peut le changement de décor le changement d'ennemis le changement parce que c'est pas les cabines téléphoniques là qu'on va casser c'est des, des bidons comme vous voyez tout à l'heure c'est des bidons d'un un morceau de viande qui me redonne quasiment toute ma vie euh, donc il euh, y a des diversités entre les entre les items bon là j'ai quand même euh, noir d'ennemis euh, sur l'écran oh putain j'ai même une, une chasseuse là qui, qui fouette là euh, ça va pas le faire ça dis donc je vais pas m'en sortir si, ça, si je me prends tout ça <rire> ah, putain truc de fou allez crever j'ai pas le temps de me relever je m'en prends plein la foisse la foisse non, ça veut rien dire ça la foisse ah non. surtout que les contrôles bon, j'ai un peu du mal à m'y habituer <rire> sur Mega c'est c'est vraiment spécial allez oh il me lance des trucs, donc lui, ah lui c'est même plus du feu qu'il a, c'est carrément des, des lames, d'accord hop là il me reste la chasseresse là, allez crève ah, elle me met coups de fouet hop là elle a pas aimé je crois, elle a crié elle a pas aimé du tout ouh là là ouh la musique, la musique vient de subitement changer ou ça, ça sent le vieux boss ah le salopard tout à l'heure, il y en avait un, il était pas trop trop dur, on va essayer de se far de faire celui-là, de farcir, va dire. Donc j'utilise mon bonus euh, magique. Hop, on va voir ce que ça donne. Sur un boss, ça m'étonnerait que ça le tue en un coup. Non, ouais, il a pas aimé. Mais ça l'a pas tué. Oh là là. Oh qui fait mal. Oh il fait très mal. Comment je vais tuer ce boss Non, non, non plus. Ah il m'enlève me, il me, il trois quarts de ma vie à chaque fois. Ah non. Chaque fois je me retourne, il m'en enlève. Ah, oui heureusement qu'il tombe à chaque fois que j'apparais, parce que dis donc. Allez, comment je fais pour te tuer J'ai un couteau en plus, mais non Comment je fais pour le tuer Voilà, il me reste plus qu'une vie. Euh. À la fin de cette vie, j'ai perdu. Ah, je lui ai mis un coup, je mis un coup, c'est bon signe Oui, j'ai enlevé la moitié de sa vie. Bah la moitié, <rire> les trois quarts, euh, un quart Sauf qu'il me reste plus qu'une vie, je crois pas que ça va suffire, NON Non arrête de me tuer NON, NON Ah euh, voilà, je suis mort. Alors, name, A, ah.. ah. <rire> bon je sais pas comment choisir les lettres. A, ah, A, ah, A, ah. vous voyez en haut, je juste mon nom. Et je vais continuer. Hop, c'est parti, on va essayer de se le finir ce boss. Donc c'est ça qui est bien avec le, le, jeu, de, le jeu comme ça, j'ai en, envie de dire en arcade. Euh, c'est que vous pouvez euh, ben, recommencer quoi recommencer <rire> euh, sans forcément euh... voilà vous, vous avez pas fini votre boss euh, ça fonctionne pas partout pas, euh, comme ça mais mais voilà vous avez pas fini votre boss on, on vous propose de, de, de continuer euh... c'est le, le principe du insert coin sur le jeu d'arcade voilà. on propose de continuer au lieu de recommencer entièrement sauf que là du coup euh, c'est pas top faut que j'arrive à lui mettre des coups à lui voilà, je pensais pas que ça marcherait mais si ça marche. Donc je peux encore activer mon, mon super bonus de fou. Je peux lui faire mal. Ah bah oui, effectivement, ça lui fait mal. Il vient de perdre euh, quasiment euh, tout ce qui lui restait de vie. Allez, voilà, voilà, c'est bon. Il n'y a plus de boss. Bon même si j'ai dû euh, j'ai dû utiliser quand même de la vie. Euh. Euh, j'ai quand même perdu en fait au final et j'ai recommencé dedans, donc euh, en fait, c'est pas bien. Mais c'est pas si simple que ça en fait hein.